ya et où et ça va bien, ça va bien, ça va bien, merci Merci. merci C'est vrai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 Ma canalié, kotige wa la gilita. Le langage que vous avez présentement, c'est le langage de Yacoubassila. L'unité, l'entente entre les enfants de la Côte d'Ivoire et l'Afrique et le monde. C'est tout ce que le calife demande. C'est Ce langage que vous avez, il prie que ça persévère et que ça prenne de l'ampleur, que tout le monde écoute Blegoudé, petit-fils de Yacoubassila. Ce qu'il dit, c'est la parole de Yakubasila. Quand on salue Yakubasila, Dieu merci. Dieu merci. L'unicité. L'unicité. C'est ce qu'il demande. Vraiment, nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Nous sommes très contents et le calife vous demande de transmettre à tout le monde qu'il est très heureux de votre venue en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, on ne savait pas. Mais tout est Dieu. Tout est Dieu. Votre prison, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été libéré. Il fallait qu'on passe par là. Prenez dans le cadre la spiritualité. Ce qu'on vient de donner tout à l'heure, la litanie, là il a il n'y a pas de Dieu que Dieu. Quand le chef Yakouas il a traversé. Parce que c'est un immigrant spirituel. On l'a déporté de, de son pays natal jusqu'à Sassandra. En passant ici, il dit, ne vous la manquez pas, j'irai faire ma prison, je reviendrai dans un fromager où tout le monde vient s'habiter. Et, et voilà, c'est ce qui est là. Ici, c'est le Péliol numéro 1. Il est parti à Sassandra. Il a prédit qu'il va revenir. Il est revenu. Et qui l'a accueilli ah, ça. Et qui l'a accueilli ah. Les bétés. C'est les bétés qui l'ont accueilli. Oui. Sinon, il est retourné dans son pays natal Ils sont très heureux, oui. c'est-à-dire très accueillants. Très aimables. Ils l'ont accueilli. Et si vous savez qu'il y a des femmes bêtées à la maison Vous m'avez dit la télé-soit. Des enfants, des petits-enfants bétés ici. C'est ce que je disais à Gikaboué. Je dis quand vous dites Canton Kabia, Canton et, et Pacolo, Canton, dites Canton Yakubasila. Mmh. <rires> <rires> dites Canton Yakubasila. Parce qu'on se. Nous, on est pété, hein. Est comme ça, est comme ça. Ah, on est pété. Pas... Et les pétés ont été très reconnaissants. Mmh. Les pétés ont été très reconnaissants. On Sida. Nous tous nous sommes des Ganois. Mmh. On connaît le poids, on connaît le leadership de Yakub Et quand nous mettons les pieds ici, nous venons dans cette famille, puiser dans le marigot de la sagesse, pour que ces pas puissent nous inspirer sur le chemin de rassembler les Ivoiriens de nous. Certains ne comprennent pas ça. C'est normal. Mais moi, je me considère comme un professeur. Dans une classe ou dans un amphithéâtre, le professeur donne le cours. Au moment où il donne le cours, il y a des étudiants ou des élèves qui comprennent en même temps. Il y en a qui ont besoin d'une longue période avant de comprendre. Et puis il y en a qui ne comprennent jamais. <rire> <rire> Mais ceux qui ne comprennent jamais là, on ne les jette pas. On continue de leur parler. Pour leur dit qu'un pays qui sort des conflits comme le nôtre a besoin d'une seule chose, c'est la paix merci allez merci. merci. Rejoignez-nous au projet.